Donc à la Wild Coast School, on propose une formation de développement web full stack en 5 mois. Donc nous formons au métier de développeur web junior. Alors pour postuler la formation c'est très simple, il y a un parcours de candidature qui se fait intégralement sur notre site internet qui est constitué de plusieurs exercices de logique et de développement et ensuite ça va se passer avec deux entretiens, un entretien de motivation et un entretien technique. Alors à la Wild Code School on cherche évidemment des gens qui sont motivés, désireux de travailler en équipe et avec une curiosité vis-à-vis -vis des nouvelles technologies. Donc la Wild Cold School est une école ouverte à toutes et à tous, sans condition de niveau technique, sans condition de diplôme. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur nos campus.